Ça c'est un coup à, à, à se faire cramer sur YouTube ça. Il y a le son, mais il n'y a pas l'image. Sur Survivaliste il me fait chier. Attends, je vais baisser sur les pour vous laisser kiffer la musique. ordinateur. peux -tu, tu te réveiller On voit qu'il est fatigué comme ah, et Je vais fermer, il euh... It take a muscle to be loved. C'est ça la attention si vous connaissez pas. Donc, euh, ça prend du muscle d'être aimé, ou d'aimer, je sais pas exactement. Moi et la traduction, vous savez. D'accord, que les instrumentaux normalement, ça devrait être bon. Hein. Alors ça, c'est un petit peu mon, mon truc que j'aime bien, c'est de trouver les instrumentales. Et ça, c'est vachement cool. Trouver les instrumentales, c'est toujours un peu bien. Je vous conseille. Je vous conseille. On revient sur notre Luffy histoire que euh, YouTube. Bonjour. Ça se passe bien. On va voir si euh, le peu de son que j'ai mis, euh, il va me faire il va me fighter. Hein. Allez, c'est parti. On va, on, va voir, on va retrouver Nicephore. Et on va voir ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il dit, euh, en fait, non, euh, non, euh, Idris Parce que mon personnage s'appelle Idris. Donc Idris est un, survi un survivant euh, d'un crash euh, d'avion, je crois. Salut, euh, petit cancanu. Comment vas-tu Alors, tu es en retard et tu es dans les transports. Euh, mais comment comment ça se fait Est-ce que tu veux dire que les transports sont en retard Que en général, les transports euh, ferroviaires, <rire> je sais pas comment on dit, ferroviaires sont en retard C'est une honte. Tu n'es pas en retard du tout, on commence à jouer. J'ai cri critiqué beaucoup euh, le monde euh, et le système, euh, <rire> le système capitaliste. Bienvenue dans le stream <rire> Bon, c'était pas vraiment le système capitaliste tel qu'on l'entend. Est-ce que, est que vous entendez bien le son ou il faut que je augmente un petit peu, là Je crois qu'on n'entend rien. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que vous entendez bien le son Alors, c'est des... à base de très peu de sons. Hein. Donc, Nicephore et là. Bonjour, Nicephore. Alors, Nicephore a une batte en métal. Nicephore est très agressif. Euh, Nicephore a quand même des gros stats de ouf. Donc, euh, voilà. La dernière fois, on avait trouvé un nain de jardin. Qui n'a pas réussi à se euh, planter, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que je suis blindé en, en termes de place. Donc, euh, non, mais je voulais pas faire ça, en fait. Euh, comment dire Je vais faire un truc. Attention. Mouvement de caméra. Travelling avant. Euh, pas, non, c'est un, un pan. Merci, Lely, pour le son. Full dispo dans 30 minutes. Eh bah ben, eh ben, écoute... Euh, « Tes informations ont, été, ont déjà été distribuées, euh, tu, es, tu es la bienvenue dans 30 minutes, bien entendu. » Et on discutera de, de WizBot et de, et de Twitch, si ça vous dérange pas, comme, comme histoire qu'on puisse se faire une liste de mots à bannir. Euh, on, peut faire, on peut faire un petit jeu comme ça. Je vous, euh, je vous balance, euh, quand un quand, petit quand, quand sera là, on, fera, on utilisera le framepad de chronologie des femmes artistes pour pouvoir, euh, pour pouvoir ajouter des mots à bannir. Alors l'élie jeudi, euh, si tu ne connais pas le Framapad, -pa, fram c'est euh, grosso modo c'est pour euh, euh, récapituler tous les replays de, de, euh, de euh, chronologie des femmes artistes. Euh, et du coup euh, pouvoir euh, expliquer et donner la liste des personnes qu'on a déjà faites. Mais euh, moi ce qui m'intéresserait, j'en avais déjà parlé avec Petit Cancanou au début de nos streams euh, ensemble, vu que vous êtes deux streameuses en plus, je pense que ce serait bien d'avoir votre avis. Sur les mots à bannir. C'est-à-dire ceux que vous voulez vraiment pas voir, euh, de base. Alors moi, j'avais dit justement les deux, les deux, les deux trucs que j'ai... Ah, mais c'est une entrée, ça, en fait. Non Mais on découvre Non, alors Nice et s'efforce non. Ouais, Framapat, c'est vachement cool, parce que c'est en fait, un partage pendant un an. Par exemple, tu peux avoir, as, un, as, un, as un, une durée temporelle. Et tu peux choisir, justement, euh, combien de temps tu peux... Euh, on va casser ça, je crois. Euh, combien de temps tu euh, tu acceptes de... Euh, alors, on se retrouve toujours avec le même problème, c'est-à-dire la caméra qui cache. Euh, et en fait, tu choisis combien de temps tu veux donner de la, de la visibilité à ça. Euh, moi, je l'utilise là, principalement... Euh, après, vous pouvez l'utiliser pour travailler. Je me suis tapé tout seul. Ah non, c'est la bouffe. Euh, vous pouvez l'utiliser, bien entendu, pour autre chose, hein. euh, je, je vous invite à l'utiliser. Il y a des emojis, mais trop bien On peut... Ah oui, c'est vrai qu'on peut jouer en, en coop, co mais moi, vu que je suis solo déjà dans le stream, je suis solo aussi, bien entendu, dans euh, le jeu. On va construire euh, voilà, deux autres coffres parce qu'on en a besoin. Euh, du coup, pour le coffre, il faut quoi Je ne me rappelle plus. Il faut du bois, j'imagine. Donc, on va déposer des trucs. Et donc, du coup, le Framapad, là, si on, si on peut l'utiliser, vu que vous êtes déjà deux euh, ici, euh, si on peut l'utiliser juste pour pouvoir se donner des informations, justement, sur ce que vous voulez pas voir, euh, je l'ouvrirai sur le côté comme le chat et je regarderai. Euh, et du coup... Euh... On se fera une liste de mots à bannir et à utiliser dans WizBot ou NightBot. Et je crois que toi, Lily Jolie, tu utilises euh, StreamElement. Alors, je connais pas, mais j'imagine que, euh, que c'est euh, aussi pour, pour, pour, pour faire modo. Euh, il nous faut faire du bois, je crois. J'ai cru voir qu'il fallait du bois dans la recette. Oui, il nous faut faire du bois. Alors, le bois ne se fait pas aussi facilement. Il faut que je donne... Euh, voilà, je vais prendre ça. Ah oui, Y pour prendre tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses Non. Est-ce qu'il y a du bois là Non, non, non, non. Ça, il y avait besoin, je crois. Voilà, et il nous faut d'autres bois. Alors, viens, euh, Nicephore, on va aller couper du bois. Je vais t'autoriser à détruire la moitié de la faune et, et de la flore. Oui, mais on t'inquiète pas, on a un kebab euh, dans le coin. Euh, on va aller au kebab après. Donc voilà, le survivaliste, c'est assez simple. Hein, c'est grosso modo, vous êtes sur une... Euh, normalement, on est censé jouer à plusieurs. C'est Team 17 qui l'a produit. Euh, tiens, euh, Nicefort, tu rappelle-toi qu'il faut imiter quand tu attaques euh, les, les... Voilà, regarde bien. Voilà, fais ça. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est... Euh, voilà, on doit survivre. On a la chance d'avoir un singe que euh, j'ai appelé Nicephore. Bah, je pense que ce serait bien de se le faire ensemble, tu vois, genre, le ban de mots. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu si t'es motivé à faire ça... Euh... Si, si tu peux être active, en fait, euh, maintenant. Mais si t'es pas, si pas motivé... Euh... Euh, comme tu veux. En tout cas, j'aimerais bien, parce que je sais qu'on euh, qu en avait pas mal discuté déjà avec... Euh... Avec un petit cancanou. Mais je pense que là, ça commence à devenir nécessaire. Euh... Surtout, euh, vu comment ça s'est passé avec Histoire fois. Euh... Il est parti où, là mais... mais non, mais t'es vraiment en train de détruire toute la faune Mais j'en peux plus de ce, ce singe Ni ses forces, s'il te plaît Non, mais c'est pas possible. Tu peux t'arrêter Voilà, il n'y a plus d'arbres. Oui. A... oui, oui, il n'y a plus d'arbres. Ne regarde pas à côté, hein. Viens avec moi. Comment on fait déjà Suive. Voilà. Viens avec moi. Arrête. Alors, Nicephore, là, déjà dans le premier épisode, je vous rappelle, si on fait des épisodes aussi, c'est que Nicephore est très agressif. Et c'est un peu pour, le, pour le, la raison pour laquelle je n'ai pas envie de jouer. En <rire> vrai, j'ai vraiment pas envie de jouer. Euh, je trouve qu'il est un peu trop agressif. Euh, moi, j'essaye de d'être gentil avec. Euh, avec lui, mais euh, il n'a pas l'air de, de vouloir. Donc. Euh, d'être euh, d'être gentil avec les gens autour de lui. Ah, donc maintenant il nous faut du. Euh, ok, on va faire ça. Voilà. Et j'ai pas assez. Donc il faut qu'on aille couper du bruit. Du, euh, de, des grandes feuilles. Est-ce que ça, ça se coupe, ça Non. Il faut aller euh, couper des fleurs. Je peux pas prendre ça mmh, mmh. Un sac à dos un jour euh, Peut-être euh, survivaliste Peut-être euh, Peut-être. Ce serait bien. Voilà. En fait, le problème du jeu, c'est que en, en non-coop... et Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est que le, le truc de survie euh, en coop, je peux comprendre. Mais en non-coop, normalement, ça devrait être aussi intéressant. Et là, je trouve que est, ça l'est pas. Euh, euh, pour l'instant, ça l'est pas. Il n'y a pas de difficulté à survivre. On se fait des chiches kebabs avec des ailes de... Euh, euh, avec des ailes de, euh, de, de chauves-souris qui viennent nous attaquer la nuit, donc c'est easy quoi, j'ai envie de dire. En plus, on n'a même pas besoin d'appuyer 15 fois, on appuie une fois, là c'est pas possible. Hein. Normalement, quand on construit, on doit euh, bourriner euh, la touche, non C'est moi qui, qui ai trop l'habitude. Ah Vas-y, Nicephore, détruis-lui sa vie Voilà. Merci, Nicephore. Donc lui, euh, il nous faut encore donner des... Euh, de, de, voilà, Il manque encore un peu de de euh, coupe-coupe d'herbe. Un peu d'herbe. Voilà. Alors les pétales, je sais toujours pas à quoi ça sert. Bon, regarde, Nicephore, il y a encore une chauve-souris. Tu veux bien attaquer qu'on soit en, encore un kebab de chauve-souris Merci. Eh, t'es trop bourrin. Franchement, un coup... Tu peux au moins respecter quand même la vie de ces chauves-souris euh, et qu'elles acceptent à un moment de te faire toucher, quoi. Trop compliqué. Je sais plus comment faire. Ah oui, c'est ça. En plus, c'est trop. on est trop posé à cause de Nicefa. C'est lui qui prend tout, du coup. Et vu qu'il peut pas mourir, on s'en sort bien. Chère fort regardez. Hop Comme ça qu'il faut faire, tu vois. C'est la première fois que je t'apprends à, à, à tuer. Hein, mais c'est pour mieux manger. On va essayer, de, du coup, de faire... Alors, comme on avait dit la semaine dernière, on va essayer de faire un petit tour. Parce qu'on a vu les gobelins. On a vu le marchand. Le marchand, il nous avait proposé d'acheter un truc. Je sais plus c'était quoi. Une longue vue, je crois. Mais nous, on s'en fiche de, de, de se barrer. C'est bien, on a, on a quand même... Et on a quand même fait un truc de ouf hein, dans notre euh, super... Euh... Parce que ça, euh, se barrer de l'île pour l'instant, est-ce euh, que c'est nécessaire Je ne pense pas. On est bien, on est posé. Euh, on a un singe, on peut survivre. Euh, on n'a pas la diarrhée quand on mange euh, des noix de coco. Euh, entre en grand nombre. Alors, je me rappelle du coup du jeu de survie que j'avais joué. C'était Stranded Deep. Où, euh, quand plus tu manges de noix de coco, donc c'est-à-dire 3, euh, et tu une diarrhée. C'était vachement bien, hein. mais au bout d'un moment, euh, c'est pareil. Tu joues pas en coop, c'est nul. Et euh, bon. Moi, j'aime bien les jeux solo quand même de temps en temps. Euh... Je vois que je peux. Euh... Pourquoi. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe Je peux. Pourquoi l'arc là Je sais plus comment on fait pour. Un... Ah non, c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est un pique. Ah oui. Donc, on va, on va déposer des trucs. Alors, ça, par exemple, on va déposer. Ça, ça, ça c'est pas très intéressant. Il faut qu'on aille euh, à la chasse de euh, ça, essaie, ça va se casser. Euh, non, peut-être qu'on va prendre le, la version euh, bien. Hop, la pelle, on n'a a pas besoin. Ah si, peut-être pour les coffres. Euh, on va utiliser le pic. Euh, ça, c'est quoi C'est une pioche fragile Oui, sinon on doit miner, ça peut être intéressant. Et la bouffe. Je l'ai mangée ou pas Je l'ai déposé Qu'est-ce qui s'est passé Elle est où la bouffe il est où mon shish kebab là, que j'ai fait tout à l'heure J'en avais pas un tout à l'heure Je l'ai déposé dans, un... dans une malle. Non Non Mais par contre, il y a de la bouffe, là. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça. On va essayer de faire de la bouffe avant de partir. Il est où mon shish kebab là Je l'avais tout à l'heure. Il s'est pourri. Ça se pourrit, le shish kebab Ah là là. Donc euh, donc notre personnage Idris est arrivé il y a quelques jours. Enfin ça fait même pas une semaine. On est déjà peut-être à une semaine déjà. Euh, euh, est arrivé il y a longtemps. Ah, non mais non, je voulais pas dormir. Euh, non, je peux. Je veux juste sauvegarder. Ouais mais le problème c'est que là c'est un coup à se. Ce... Voilà. Et du coup il faut euh, du bruit pour utiliser euh, ça. Est-ce qu'on euh, a du bois qui nous reste Je crois pas. Si, ça c'est du bois, non Non, c'est pas du bois. Ah oh Il est où le bois Il est là. Et du coup, euh, voilà, on est censé pouvoir survivre. Alors ah, voilà, Mais du coup, on va faire quoi On va faire quoi On va faire ça. Voilà, et il faut que je m'équipe du maillet. Ah oui, c'est vrai que pour faire la bouffe, il faut le maillet. Mais ça, j'ai toujours pas compris. Donc Du coup, on utilise la pointe du maillet pour pouvoir faire ça ou pourquoi le maillet il nous permet de faire un bouffer On peut pas se faire une cuir On va se faire pas mal de, de petites brochettes. Hein. Ok. Bon allez, petite pause. Petite pause, euh, on fait de la cuisine. Donc Idriss euh, et Nicéphore, hein, c'est les histoires d'Idriss et Nicéphore si vous voulez. Ah, une attrape Comment pourquoi Non mais... Mais non mais Bah euh, voilà, fait Écoute, je vais... Je... Comment ça, il y a une attaque Ah mais depuis que je les ai attaqués, ça y est, c'est parti en fait, ça y est... Euh... Il... Wow. On va mourir On va mourir On va mourir parce que j'ai pas de bouffe Est-ce que j'ai réussi à récupérer la bouffe là Je sais pas... Oui Allez hop, on va manger ça J'ai bien fait de... Euh, comment fait comment, comment on mange voilà. <rire> J'ai bien fait de faire à manger, dis donc, et de faire, des... <rire> et de, faire de quoi euh, me protéger. On... On continue à manger. Wouhou! Alors, je sais pas si. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Ni c'est fort, c'est quand tu veux, c'est toi qui peux me sauver là dans l'histoire. Waouh Vais mourir, je. je... Est-ce que vous sentez euh, la mort? Mais c'est fort, tu es où? Je sais que tu t'occupes de l'ensemble du groupe, mais ça, c'est un peu con euh, de les faire passer derrière. Euh, par contre, voilà un mort. Ok, aïe, voilà deuxième mort. On va prendre ça parce qu'on a besoin de la bouffe pour survivre. Euh, je crois que le pic il sert pas à grand chose parce qu'il nous fait il fait passer les gens derrière nous. Ce qui est un désavantage. Nicephore, fais ton travail Voilà. Ils ont détruit toute ma maison. Mais Nicephore a fait le travail. Merci Nicephore, c'est très gentil de ta part d'avoir tué tout le monde. <rire> bon bah du coup j'ai fait à manger pour rien. Euh, on a plus de quoi manger. Du coup, euh, je ne suis pas content. C'était compliqué. Euh, et du coup, il faut qu'on fasse aussi, euh, qu'on refasse un dodo. Alors euh, du coup, il euh, faut que je refasse un dodo. Euh, comment on fait déjà Ah oui, il faut programmer euh, l'endroit où on fait le lit. Bon, bah, du coup, vu comment ça se déroule, on va essayer de se protéger au max. On va essayer de faire une chambre. Euh, ici, ça serait bien. Voilà. Est-ce que t'as besoin de quelque chose Oui. Quoi Ah non Ah non Mais pourquoi Ah non, c'est parce que c'est un lit léger, c'est pas celui-ci que je que j'ai fait comme lit, c'était un autre. Il est où le lit Mais si c'est ça Pourquoi il me faut des, euh, des, des. Pourquoi il me faut du métal maintenant j'avais besoin de métal la dernière fois. Il y a une mise à jour. Il y a eu un truc. Qu'est-ce qui s'est passé Non, c'est ça qu'il faut. Voilà. Un lit fragile. Donc euh, on va mettre à côté de notre bouffe. On va, <rire> on va dormir à côté de notre table. Ça, il est trop... Il est trop... Ouais, il est trop compliqué. Voilà. Équiper le maillet. Exact. Faux. Du coup, j'ai bien fait de, de, de mettre cette, euh, cette petite protection. Voilà. Euh, on a besoin de draps. Oui, bah attends, je te mets les draps. Voilà, ajouter. Et on va sauvegarder. Hein, puisque... Après cette attaque... Ah oui, je suis bête. Ça marche mieux comme ça. Bon alors, est-ce que, dev... est que je devrais mettre ma langue quechua en rouge pour faire comme si c'était la nuit Ouh, je suis Twitch friendly. Qui était bien, hein le petit passage de... J'ai bien aimé le... La... La... Comment ça s'appelle Le petit passage, de... je crois que c'était dans... On a joué à Jet Set Radio à la fin quand tu faisais nuit et euh, j'avais mis le, la lumière rouge ou c'était peut-être euh... c'était quoi le jeu qu'on a joué après je sais plus d'ailleurs faudrait que je prépare aussi ça la suite là, de ce truc euh, donc ça c'était des protections en fagot de paille non c'était pas du tout ici euh, efface efface efface voilà et du coup, il faudrait que je puisse fermer un peu plus. On va euh, fermer cette chambre, déjà. Et on va... <rire> c'est dommage, je vais pas pouvoir regarder du coup... Euh... Non, bon. On ferme comme ça, juste pour être un peu dans, dans la réaction euh, quand, quand c'est possible. Euh, voilà. On va, va peut-être s'équiper en bouffe avant de, de partir aussi. Je pense que ça, c'est nécessaire. Parce que là. Euh, si je commence à partir à, à me balader.. Je pense qu'on va mourir. Mais ils attaquent euh, tous les trois jours ou pas maintenant Que euh, on les a attaqués. Enfin que Nicephore les a attaqués parce que c'est ça. Ah Pourquoi vous brillez les mecs Vous avez rien hein, sur vous en plus. Mais si toi t'as un dessin. Bon, on prend la photographie. Encore, une, on prend la photographie. Je sais pas à quoi sert les photographies. J'espère qu'on va trouver des cadres à un moment. Ah On peut lancer la... On peut lancer le pic Waouh Waouh wow. C'est bien, ça. Bon. Euh, bah c'est bien, on est déjà bien blindé Pour rien On a même pas de bouffe C'est incroyable cette histoire Faudrait que j'arrête de rentrer à la maison Je pense que c'est ça aussi l'histoire faut, faut... Il y a un truc qui est pas au petit euh, Quelque part, je sais pas quoi Je pense que déjà arrêter de prendre des, des, des, du bout de bois Ah bah tiens j'ai des ailes de, de chauve-souris en fait On peut manger du coup ah mais, tant de viande. Mais, que se passe t il Comment c'est possible, c'est ça Pourquoi, Ah oui, c'est vrai que j'avais commencé à charger je me suis fait attaquer à ce moment-là. Alors attendez, ça veut dire qu'il nous faut juste du bois. Parce qu'ils ont coupé le, le, le sens de, du vent. Ça, je peux faire du coup Oui, et maintenant, je prends le maillet. Je répare, le... Je répare le feu en même temps. <rire> J'étais en train de faire à manger. Mais oui, bien sûr. Ça marche une fois sur six, là. 6. Pourquoi il y a... Ah oui, c'est à cause de ça. C'est bon Kebab de viande, on peut ramasser On peut manger Oui. Et du coup, euh, annuler Et euh, on va faire le ce qu'on peut faire avec les ailes de chauve-souris. Hein. Voilà. Équipé le maillet, et le maillet disparaît dans C'est long C'est super long. C'est un morito hein, que tu fais non C'est pas un truc comme ça hein, genre. Euh... Non c'est des ailes croquantes donc ok. C'est des euh, c'est des alors c'est pas des chicken wings hein, mais c'est euh, c'est des euh, comment on pourrait dire des vampire wings. <rire> Allez on, on, on refait dodo. Et on va aller euh, on va aller se balader hein, parce que. Et on sauvegarde cette fois-ci. Je sais pas si je l'ai fait tout à l'heure. Bon, je sais pas si on peut manger les ailes de chauve-souris directement. On va dire que non. Euh... Est-ce que j'ai besoin du maillet Non. Euh, clairement pas. On va abandonner ça. Et on va aller directement euh, dans euh, la grotte à côté. Parce qu'on l'a pas, fait... pas visité. Ce qui est fou déjà. Et on n'a toujours pas regardé encore le nombre de, de, de trésors qu'on aurait pu trouver. Ah, il faut de la lumière. Ah non, ce serait peut-être ici qu'il faudrait creuser pour trouver... Ah bah attendez. C'est où qu'on creuse Pour en trouver du métal, c'est pas là Ah oui, ici des galets, on s'en fout des galets. Il y en a plein sur la plage. Ah, mais ça aurait pu être mon fief, en fait, hein, vivre dans la, dans la noirceur, comme ça. Mais je ne crois point. D'ailleurs, je vais peut-être enlever euh, sur valise versus Goose, hein, parce que... Je suis en train d'y penser, mais Gousse, euh, peut-être que ce sera un autre jour hein, vu que j'ai pas mis le vote. 15h18, faut que je sois fini avant bon, 17h-18h. Peut-être on a JDR aujourd'hui, ce qui ça faisait longtemps donc on va peut-être euh, avec mon super euh, mon super euh, joueur euh, qui est euh, Nick Twist. Si vous avez vu, euh, si vous avez vu euh, Bibad avec euh, avec. Euh, Michael Serra. Je joue ce perso. C'est quand même... Euh, un beau gosse, euh, soi-disant stylé à la French New Wave. <rire> Dans l'idée. Est-ce euh, que j'ai vraiment besoin de tout ça Non. Alors, on va peut-être... Si, on va regarder euh, la map. La map, elle est où Voilà. La map. Alors, on est censé avoir trouvé euh, plein de trucs. Euh, grand camp et ses mystères. Ce maudit marchand nous a menti. C'est euh, dans le lieu de euh, grand camp de la région Bridge Roll qu'on peut trouver cet objet pelle fragile. Mais on s'en fiche. de la pelle fragile. Didacticiel. on l'a déjà vu ça, non Singe producteur. Comment on fait le singe producteur Faites fabriquer 3 haches agiles à un singe. Ok. Ah, je peux gagner de l'argent avec ça. Alors, apporter à un singe un objet sur un plan ou un plan établi. Ok. J'ai entendu. Ah, maillet robuste. J'ai entendu dire qu'un objet serait dans le lieu camp orc de la région. Ok. Pioche fragile, on s'en fiche. Mais ça, c'est tout ce que j'ai trouvé là Gourdin en bois. Dans les ruines de la région Bridgeroll. Mais c'est que ça, c'est que des petits des, des objets, mais on, on s'en fout. C'est des objets que je peux créer en plus, qu'est-ce que je m'en fous De ouf. Ah, j'ai vu un truc étrange cet après-midi. Ces choses sont arrivées de nulle part dans le ciel et ont atterri sur une île proche. Je sais pas si j'ai des hallucinations, mais j'aurais juré voir des gens en descendre et débarquer quelque part dans la jungle. Ah, une équipe de sauvetage, des ennemis, en tout cas d'autres gens sont bien là. Eh bien écoute euh, sergent ok la, la tempête est la dernière chose dont je me souviens mais ce n'était pas une tempête ordinaire des choses bizarres qui se passent hein, ça veut dire Il risque bonjour Singe bûcheron Alors du coup il me faudrait un singe euh, sympa en fait Un constructeur C'est pas mal un constructeur Mais je veux pas le trône d'Os donc du coup Fabricant ce serait bien aussi Par contre il est très combattant ça on est d'accord Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire une pause. On va faire peut-être une pause aussi. Stockage, singe, portable. Ça, c'est bien, ça Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, c'est la, la, la régénération. Le monde a été réapprovisionné. Demandez à un singe de, de porter un coffre. Il s'est fort, et violent, hein, je trouve. Hein, franchement. On va te faire porter un coffre. Hein, je pense que c'est pas mal. Comme ça, au moins, tu seras moins agressif. Euh, mais bon. J'aime pas trop non plus te mettre euh, sous l'égide... Euh juste ça. Ah, on peut faire un transport de singes simiesques Mais du coup, il faut trouver plusieurs singes. Ou avoir d'autres potes. Je sais pas. Alors, attendez. RB, RB, LB. Ça fonctionne Dans l'autre sens, ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi dans le... Ah, si, c'est. Ah, c'était la fin. Ok. Ok. Alors, du coup, ce qui serait intéressant de voir, c'est... Euh... S'il te plaît. Donc, du coup, il n'y a que euh, l'orque. Je suis un peu deg. Hein. S'il n'y a que les orques et, euh, et d'autres trucs, on est obligé de sortir de l'île. Alors que moi, j'étais très content de me faire mon lust euh, tranquille. Le maillet il est où Ah non, je l'ai déposé. Attendez, attendez, attendez. Attendez En fabrique. Mmh, mmh. Du coup, euh, faudrait qu'on continue à checker l'île vu qu'elle a été ré réapprovisionnée. Ça voudrait dire que. Est-ce que le. Est-ce que du coup le. le, le, le... Est-ce que ça a changé ce que euh, ce, qui est... ce qui était proposé euh, chez le. Je sais pas, chez le. Comment ça s'appelle enfin, Je crois qu'il faut dormir ou manger. Il y a un truc. Euh... Non, c'est bon. Allez, on y va. En plus, il fait jour, tout d'un coup, comme ça, c'est magique. Euh, on peut toujours pas piéger les, les lapins. J'aimerais bien savoir où on trouve du métal. On a fait déjà le tour de l'île. Salut, petit cancanou. Est-ce que tu as entendu, du coup, ce qu'on disait alors, oui, j'ai un pot de singe. Oui, alors, il est très agressif. Il s'appelle Nicephore. Comme tu peux voir, il est magnifique. Il a un super chapeau. C'est un ouvrier. Euh, voilà. Ah, euh, bon, on va prendre ça, la torche, on ne sait jamais. Euh, C'est un ouvrier, mais très agressif. Très, très agressif envers tous les animaux existants. Euh, euh, qui n'est pas lui. Euh, on va prendre le feu, le feu de fleurs. On va les changer. Donc je, je, je vous ima... Alors, je vous laisse regarder euh, ce qui va se passer. Voilà. Ça c'est Nicephore dans sa beauté. Je le laisse faire, hein. je n'ai pas besoin de... de, de, de... Il, a, il a un gros score. Voilà. Après il tombe dans les vapes. Et je me retrouve à me faire poursuivre. La base. La base. Voilà. C'est toute, euh, toute la beauté de Nicephore. Donc euh, je suis très heureux. Euh, de vivre parmi, euh, parmi cette, cette, euh, cette chance, et donc après, il revient. Voilà. Je, et, je et je lui ai pas appris à taper un hein, des animaux. Hein. J'ai essayé de lui apprendre à piéger les lapins, euh, mais il a décidé d'éradiquer de, euh, l'espèce euh, des... Alors, alors, des brames C'est des brames ou... ou je suis... Je sais pas, je sais pas exactement. Des antilopes des mâles, je sais pas exactement comment on peut le dire. La révolte de la classe ouvrière. Je crois que euh, je lui ai mis un chapeau en me disant qu'il allait être sympa en étant euh, CGTiste, mais euh, non. Mais faut, il faut jamais se voiler la face. Hein. Des fois, euh, sont, euh, voilà. Les gnous Ah, peut-être, ouais. Après, les, les, les gnous, ils ont des cornes Je sais pas. Je le laisse faire le travail, hein, parce que j'ai pas envie de perdre des vies gratuitement. Moi, j'ai pas envie de détruire la faune et la flore, en fait. Et c le, le truc, c'est que, déjà, un, on est obligé, comme d'habitude dans les, dans, les, dans les jeux de, de survie, c'est que, déjà, tu coupes des arbres. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, le, la faune, elle, elle revit assez rapidement. Et, euh, et du coup, ça, c'est cool. Mais là, par exemple, eux, ils étaient déjà morts parce que Nicephore les avait tués. Euh, donc là, je vais récupérer, euh, bah, on va récupérer euh, la bouffe, quoi. Non on récupère les eaux, c'est pas très intéressant en soi à part pour faire un trône. Euh, je crois qu'on va passer à un autre jeu. Hein. Oui donc Ibrahim, il y a marqué bram On va déposer le voilà ça on n'a pas besoin peut-être. Hein. Euh, faut pas déconner non plus, hein. on veut de la bouffe. Il n'y a, a pas de temps de péri de y a pas de périmage sur les sur les bouffes. Il hein. y a un truc aussi comme ça. Donc vous voyez que c'est quand même très tendu comme jeu. Euh, je, je tourne autour de, ce, euh, de cet animal. On allait euh, normalement... Euh... Aïe, Mais tu vas te calmer tout de suite. Alors, attendez. On va essayer de, de tester ça. Ah non Malheureusement, <rire> cette lance n'est pas, euh, pas atterri dans son... Euh... Oh Je l'ai touché, je crois. Enfin, je sais pas. C'est fort qui l'a touché. Voilà. Il ne fallait pas qu'il me touche. Euh, bah non en fait, je veux pas la... les, les, les, les touffes de poils, je sais pas à quoi ils servent, on va faire à manger. Donc du coup, petit cancanou, ce qu'on disait avec les Jolie tout à l'heure, les Jolie, petit cancanou, je vous présente, nous nous connaissons aussi. Et en fait, les Jolie est arrivé en stream à toute balle cette semaine, en... Et du coup, je me suis dit, parce que j'ai eu un problème. Enfin, toi, as, je sais pas si tu as suivi Histoire Crépue. Donc, j'ai eu un problème en tant que modo à forcer euh, beaucoup... étrangement des bans dans Twitch. C'est très étrange, des gens qui prônent euh, une idéologie de 1940 euh, sur Twitch. Très, très, très étrange. Je ne m'y attendais pas. J'étais équipé comme pas d'eux. Euh, mais bref, il euh, y a un séisme. Vous voyez où... Il y a un séisme, ou c'est moi Et euh, et du coup, l'idée, c'est... Euh, l'idée, c'est que... Euh, ce serait bien qu'on utilise le Framapad pour faire un peu une bonne liste. Parce que Viva, uh, Viva le Dictator, comme je disais tout à l'heure, mais il y a vraiment une... C'est le jeu qui bug, ou... Euh, ouais faire une liste avec le Framapad histoire qu'on puisse se mettre d'accord sur les mots qui ne sont pas à écrire. Si ça te tente. Euh, on peut le faire maintenant. Euh, je regarde en même temps, je vous, je, je, je vous, je vous dis. Euh... Mais déjà là il y a eu euh, fuck euh, fuck je sais pas quoi. Si c'était fuck euh, une couleur de peau. Euh, voilà. Donc c'était la joie déjà à ce moment-là. On va faire ça. Ah, j'ai mangé un truc, je sais pas ce que c'est. Ah. Euh, J'équipe le maillet. Le maillet, il est où Ah, on n'a plus de maillet. Ah, bah attendez, attendez. Il y a un autre maillet quelque part, je sais plus où. Alors, excusez-moi la caméra, bonjour. Bonjour la caméra, bonjour. Bah, attends. Il a, il a refait. Euh... Il a protégé mais... C'est bien, mais. Voilà. Non. Ok. Hop. Euh... Donc, je sais pas ce que t'en penses. Tu me dis. Hein. Je, je sais que je joue en même temps et que ce serait pas cool de vous laisser faire hein, toutes les deux. Ouais, une liste, ouais. Après, je sais pas si on utilise le framapad que, euh, qu qu que j'ai mis en place pour euh, le. Le, le, le chronologie et après je sais tu vois c'est comme c'est comme est ce que je j'arrête 3 secondes de jouer on le fait euh, on le fait à l'oral sans l'écrire dans le chat mais euh, en essayant de se faire comprendre je sais pas que je sais pas trop je sais pas comment faire faudrait, euh, faudrait euh, je pense uniquement passer par frein à table. compliqué quoi Ouais, et en fait, le truc, c'est... Euh, en fait, ce qui est ce qui est chiant, c'est euh, que... Euh, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils arrivent. Et en plus, là, il y a eu aussi une discussion sur... Ouais, est-ce qu'il faut pas laisser euh, l'ignorance afficher etc. Mais en fait, non. Quand l'ignorance, euh, c'est de l'insulte... Est-ce euh, que c'est -ce est nécessaire d'afficher l'insulte Je ne crois pas. Et après, tu vois, genre... Euh, il y a un mec qui a commencé à, à dire que l'histoire de France, tout ça, bla bla bla Je lui demandais des sources. Parce que l'histoire de France la, le, le contredit. Euh, je lui demandais des sources parce qu'il avait l'air d'être dans la discussion. Même s'il était agressif, il est arrivé en mode très agressif en vrai. Mais je me suis dit, euh, ouais, on va pas le jeter en l'air tout de suite. faut juste essayer de voir s'il arrive à avoir deux, de, de, trois chemins de pensée, quoi. Mais même ça, je me pose la question, tu vois, genre... En fait, sur mon stream, moi, je préfère me dire euh, au revoir et cassez-vous que... Euh, que, euh, que sur un stream où justement la, la, ça peut être une discussion je sais pas s'il faut le laisser non plus et il faut que j'en discute aussi de toute façon ouais je pense que ce serait pas mal de se capter sur Discord de bah, toute façon apparemment il y aura il y a JDR aujourd'hui hein, mais euh, c'est vrai <rire> on va pas on utilise pas déjà ces termes donc du coup je trouve ça bizarre de, de les sortir exprès dans le JDR ça, ça ferait malaise Oui, bah oui. Pour moi, c'est totalement un faux débat. En fait, c'est en fait c'est un peu je, un peu une manière de dire, euh, on peut tout dire, et c'est un peu la, la, euh, c'est un peu le problème. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses qui sont pas à dire. Et c'est pas une histoire de respect, de politesse, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, euh, maudit euh, je sais pas si tu as vu euh, Petit Cancanou euh, ce, euh, ce matin, à 10h, il y a Maudit qui a fait un live qui était justement sur euh, le rapport de... Euh, la politesse, c'est ce qui est demandé, entre guillemets, euh, la bienveillance qui est demandée face à face à certaines personnes et la manière dont, euh, dont c'est utilisé, en, entre guillemets, en politique, en, en général. Par exemple, sur Castex, euh, pour l'avoir ou Marine Le Pen, pour l'avoir voir sur... Euh, <rire> pour la voir... Euh, l'a vu euh, Twitch, par exemple. Euh, pour ne pas citer de nom, <rire> on va dire. Euh, mais le... Ouais, c'est un peu ça. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je... Je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir de discussion dans ce genre-là. En fait, je, je trouve pas. Enfin, les gens arrivent, ils te, ils te disent pas bonjour et ils te disent des trucs qui sont de l'ordre de, de l'insulte, que toi tu considères comme de l'insulte ou du moins que tu vois, genre, que une grosse majorité de personnes considèrent comme de l'insulte, si tu ne dis pas bonjour, en tout cas. Euh, si tu n'es pas dans une position de débat, parce qu'en fait, les, je sais pas à quel moment les gens se sont dit qu'il y avait des positions de débat existantes tout le temps sur internet, euh, je pense que c'est déjà une position politique de dire que tout est débat je ne suis pas d'accord il n'y a pas grand chose qui est débat hein, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ne méritent pas d'être en débat euh... voilà après, euh, clairement si tu dis ouais euh, on peut avoir une discussion sur ça etc et que du coup euh, tu as déjà en Pff, je sais pas même, même, je trouve que c'est bizarre en fait de dire Ouais, je veux, je veux avoir une discussion sur euh, Sur euh, pourquoi euh, Pourquoi je peux pas dire euh, nique, euh, nique telle personne, quoi. Moi, je trouve ça déjà bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui, complètement. Et je trouve que en fait, le plus gros problème, c'est que les gens, ils ont, ils ont trop vécu dans un moment où il n'y avait pas de modération. Et euh, en fait, le problème de la, de la modération, c'est pas de euh, C'est pas de euh, c'est pas de, euh, de laisser tout dire. Le problème de la modération, c'est de laisser pouvoir exister quand même un, un, un discours. Et le problème, c'est que si tu laisses tout, tout discours, c'est pas valable en fait. Ça signifie quoi hein est, quelle, est, quelle est la hauteur de tout discours euh, Quelle est l'égalité euh, ou l'équité que tu peux avoir dans, dans, dans un discours où tu pr prônes la haine et, euh, et que deux secondes après, tu dis oui, mais on dit ça pour rigoler Genre Et, euh, et c'est à égalité À quel moment À quel moment en fait il a rien dans les grottes. Hein. Je suis désolé, hein, mais c'est un jeu coop en fait. J'ai l'impression de plus en plus que c'est un jeu coop et qu'on peut pas jouer seul. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Et je ne, vous... je ne vais pas forcer des gens à jouer avec moi à des horaires que je choisis euh, pour pouvoir mettre du contenu sur Twitch. Hein. Je suis désolé. Hein. Le jeu il fonctionne comme ça. Bah, tiens, regarde. On va les piller. Bonjour. On pille, euh, on pille votre, votre chez-vous. Ça vous va ou pas, monsieur euh, le, le gobelin Excuse-moi, euh, j'ai failli, failli te tuer. Euh, voilà. Fuis, fuis nous on, euh, nous, on est là. Voilà, Fuis dans l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire Choper l'humain, qu'est-ce qu'il y a Ha Évitation. Ha Évitation. Bim, bim. Qu'est-ce qu'il y a a cru qu'on est ce que ça allait se passer comment donc du coup qu'est ce qui s'est passé on a, dé... on a découvert quoi Où oui, il ya beaucoup de choses que des personnes privilégiées peuvent mettre à distance et faire un débat dessus alors que c'est affreusement ouais non non non mais je suis en fait le je te conseille enfin je vais m'asseoir voilà euh, petite pause réflexive je pense que en fait je suis pour le jeu coop mais si le jeu ne se vaut pas en, en solo déjà, je, ça ne m'intéressera pas, je pense. En coop, c'est trop, en fait. Ah, maille robuste, on l'a trouvé. En fait, pour moi, un jeu coop, un très bon jeu coop, nécessite d'avoir un, un bon jeu solo d'abord. Tu vois, par exemple, Don't Star, tu peux jouer solo, euh, easy. Alors que là, euh, tu vois, genre. Là, pour l'instant, à part me taper contre des orques ont tout l'air d'être très sympa. Tu veux, tu veux que je te donne ah, un silex Ok. alors je vais te donner un silex, deux minutes euh, tu vas nous donner euh, ce que tu as à nous donner pour l'instant en tout cas je te dirais. Ouais. en tout cas pour, pour, pour rester sur le sujet en plus moi il y a un truc qui me dérange aussi mais même avec des gens que, que j'apprécie et, et ça se voit aussi dans le discord de, de histoire crépue par exemple il y a des gens qui veulent avoir des débats mais moi, en fait, pour, pour moi, un débat, ça nécessite quelqu'un aussi qui puisse dire à quel moment on outrepasse le débat. Donc, il faudrait quelqu'un qui soit euh, euh, une tierce personne. Il faut, il faut l'avis d'une tierce personne, que ce soit euh, un public ou euh, ou euh, et qui puisse poser des questions du coup à la fin, donc, du coup interagir. Donc, il faudrait quelqu'un en fait qui soit là pour pouvoir aussi dire là, euh, en fait, vous êtes en train de tourner en rond, etc. Il faut avoir un notre avis. Bah tu vois, en fait, même sur Don't Star, par exemple, c'est clairement ça. Faut s'entraîner solo et euh, c'est pour ça aussi que Nibbler avait du mal à, à jouer en co -op. Après, c'est que si tu t'entraînes en, pas, déjà tranquille. Et euh, par exemple, là, il y, y a un sujet que, qui est du coup arrivé de, de, de, du sujet. A. Ah, il y a un donjon Alors, on va faire ça Qui, euh, du coup, qui est arrivé dans, dans, dans la suite de l'histoire crépue, ce qui est bien, hein, c'est nécessaire d'avoir des sujets en plus euh, par la suite et pouvoir ensuite créer des débats. Mais euh, pour l'instant, et, euh, et euh, je pense ne je sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais je pense qu'il faut qu'on organise euh, un débat. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas que euh, une personne. Est-ce que je peux porter la chaise et la mettre devant le donjon En euh, tête aussi, oui, on peut la porter. Et... Euh... Et, et du coup, de pouvoir qu'il y, qu y ait quelqu'un et que, le, le, que cette personne-là ou euh, ces personnes-là puissent euh, être. Euh, euh, comment dire le, le tenant et les le tenant et qui, qui puisse gérer le tenant et les des aboutissements de ce débat. Est-ce qu'un est débat euh, ne, ne nécessite pas non plus, par exemple, d'avoir euh, euh, à la fin. Euh, quelque chose à, à montrer ou euh, à... je suis en train de faire ma maison à côté du donjon je hein. <rire> précise euh... voilà est-ce que a... est-ce que est-ce que est-ce que ça nécessite pas aussi une monstration, un communiqué de presse j'en sais rien euh, voilà il sait... y a eu un... a eu ce débat il y a eu euh, je sais pas sur... Après, il y a des débats qui peuvent être en interne. Et dans ce cas-là, est-ce que, est que en interne, après, y a plus de, y a, cette discussion-là est euh, tellement euh, rentrée dedans que ça devient une règle, une charte ou une, quelque chose Est-ce qu'un débat, ça, ça, est pas le but, c'est pas de créer quelque chose, justement Un accord entre plusieurs personnes Je sais pas. Et, euh, et ça, c'est une, une, une bonne question. mais hein. Ça, c'est des questions que je trouve qui ne sont pas... Euh, clairement dites ou euh, exprimées dans, euh, euh, à chaque fois que les gens ils disent « Ouais, il euh, faut un débat, quoi. » Et ça, je pense que c'est archi-nécessaire. Qu'est-ce que c'est, un débat Non, mais le communiqué de presse, c'était une blague, mais ouais. En fait, moi, je... par exemple, sur les communiqués de presse, moi, je suis pour et contre. Il y a des, trucs, des choses qui sont nécessaires à discuter euh, en public et c'est des positions politiques, par exemple, qui peuvent être euh, mises en mise en public, je suis très pour la, la, le, le discours poétique ou la dis, le discours à mettre à plat. C'est-à-dire à mettre tout euh, à, en visibilité. Après, euh, je sais qu'il y a des personnes qui ne euh, qui sont, sont pas dans, dans, dans cette optique-là. Euh, parce que ça crée des combats aussi, hein, de mettre tout à plat et de mettre tout euh, en visibilité. Ça crée forcément aussi des, des, des contres. Quoi. Euh... Je sais plus ce que j'ai besoin pour faire mon. Est-ce que je peux pas. J'ai besoin de quoi Ah oui, du foin. Comment on fait du foin Ah, bon. Je vais redéposer ça du coup. Voilà. Et je vais prendre le foin. On va faire du foin. Ouais, signe administratif, oui, comme ça. Je suis désolé. Hein. C euh... En fait, moi je. là je prends quand même. J'ai pris euh... Je, je, je souffle de de ce que, de mes actions sociales. Donc, euh, je prends mon temps à repenser les choses, en fait. J'essaie de faire un peu... Euh... Qu'est-ce que... Tu vois, j'avais la tête dans le guidon, qu'est-ce que je fais maintenant Un peu. Mais le problème, c'est que c'est... Avoir la tête dans le guidon, à un moment tel que actuellement en France, euh aussi il y, a des, enfin, il y a des discussions tu vois genre, et après moi je suis toujours dans la dans cette discussion là je, je, je veux bien en faire partie quoi ça me dérange pas mais je pense que c'est bon là on a tout non qu'est ce qu'il nous faut encore pour faire le truc ah oui il faut les il faut des, des trucs de palmier non c'est ça on va aller chercher truc truc de panneau. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'on a... Est qu aurait besoin de faire, à côté du donjon, <rire> un coffre <rire> Je me pose la question, parce qu'on va piller le donjon. Parce que là, je suis en train de faire ma maison, mais... En vrai, on va piller le donjon dans la dans la réalité, euh, dans la, réalité euh, la réalité de nos hôpitaux euh, on va piller le donjon comme pas possible est ce qu'on a besoin euh, de, de, je pense que oui hein. déjà on a pas mal de choses à transporter Ouais, ça. il y a ça aussi, ouais. ce, que tu, ce que tu parles d'empathie, c'est nécessaire. Du coup, euh, s'il y a des gens qui, clairement, ont une position où, justement, l'empathie ne va pas envers un groupe, euh, est-ce que tu est est, est as envie d'avoir un débat avec ces personnes-là Je crois pas, je crois pas. Et je, je trouve même que c'est pas forcément nécessaire, du coup. Voilà. que les positions sont déjà là en fait as pas tu crées pas autre chose que juste regarde on, a, on regarde on a une discussion entre deux groupes ouais mais en fait il y a des groupes des fois et ils ont pas envie de se parler hein. moi ça me dérange pas <rire> ça me dérange clairement pas qu'il y ait des gens qui veulent pas se parler hein. <rire> je sais pas à quel moment les gens se sont dit ouais faut qu'on parle à tout le monde je suis en train de trier est-ce que vous voyez le c'est ma manie là ah là là là J'ai pas de coffre, du coup, je suis en train de, de ranger mes trucs. Alors, du coup, il me faut euh, un matelas, voilà. Est-ce que je peux faire matelas Je l'ajoute. Je peux sauvegarder, maintenant. Donc ça, c'est mes strats. Alors, normalement, je, je le fais rarement aussi près d'un donjon. Donc, c'est possible qu'on peut se faire, se faire attaquer, en plus, à côté d'un donjon. Mais du coup, maintenant... Qu'on est équipé comme pas possible, bon, peut-être qu'on va essayer aussi de faire un, un petit coffre pour vraiment être à la maison. Voilà. Euh, ça serait bien un petit coffre. Et peut-être aussi un petit feu. Parce que euh, à la maison comme à la maison, hein, euh, on va aller chercher de, de quoi euh, faire le feu. Un, deux. Ah il y a des de, de myrtilles là, hein. on va prendre les myrtilles. Parce que si on se fait taper, c'est nécessaire. Ouais, ouais, c'est ça. T'as totalement le droit de pas vouloir parler avec les gens. <rire> je... Moi, je trouve ça logique, en fait. Il y a plein de gens où j'ai pas envie de parler avec eux. Et entre autres, par exemple, les, les gens qui sont arrivés dans, dans le chat, la dernière fois. Clairement, ça, c'est déjà, quand tu vois, quand tu arrives, même si tu te poses des questions, etc., et tu trouves que c'est pas légitime, etc., d'où tu t'arrives et t'insultes les gens, en fait Après, tu vois, il y a clairement des, des, aussi des personnes qui ont du mal à s'exprimer, hein, donc euh, je peux comprendre. Mais euh, au bout d'un moment, euh, on regarde ce que tu dis. À quel moment c'est accepté, quoi. On a un feu à côté, donc euh, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le... Ah, il faut du bois. On va aller chercher le bruit. Je crois qu'il faut ça. On va lui donner... Donc là on, on va on va être suffisamment bien équipé à côté du donjon pour faire juste des sorties. Donc si jamais on se fait attaquer ici, on peut aller juste aller dormir ailleurs. Ça c'est cool. Moi je ne comprends pas en fait. Si, si tu veux que je comprenne euh, voilà. un truc tout bête, un truc que moi. Je ne vais jamais utiliser euh, comme terme, je pense, clairement. Surtout sur Internet. Euh, C'est bien le terme troll. Parce que ça signifie quoi, quoi Tu vois, genre... Euh... Euh, les trolls de, de Tolkien, on parle de quel troll déjà Et après, si tu en parles des trolls d'Internet, comme l'imagerie euh, populaire en parle, hein, c'est-à-dire de, de gens qui font des blagues <rire> pour faire chier ou qui essayent de faire... Maintenant, apparemment, soi-disant, c'est des grands critiqueurs de la vie euh, en mode, euh, regarde, euh, t'as fait un, un, fait un homme de paille. Ouais, merci. Euh... Ça, ça, en fait, ça m'intéresse pas, parce que ça, ça signifie quoi, à part de remettre en question le, la légitimité du débat, ou du sujet. Ouais, c'est ça, ou même ouais, de remettre en légitimité des de, de, de trucs, qui peut être de l'ordre aussi, ouais, de, comme je te parlais de l'insulte, ouais, clairement. Est-ce que c'est vraiment une discussion, quoi Ouais, là c'est ce qui exactement ce qui s'est passé. Aucune volonté d'écouter. Donc moi moi euh, je pars sur le fait que tu me tu me montres que ça t'intéresse pas. Si tu si tu pars sur ce fait là, oulala je vais je vais mourir. Hein. Pourquoi il me qu'est-ce qui se passe Ah oui j'étais en train de mourir de faim. Excusez-moi je mange. Euh... Et en fait moi je veux je veux, je veux bien hein, mais tu vois genre par exemple dans, dans, dans cette idée là de euh... De, de, de manière de faire, je m'en fous. C'est pas parce que. Oulala, ça, ça a l'air d'être très vénère hein, ce, qui, ce qui se passe dans un moment. C'est vraiment un donjon. On va faire un tour. Alors, déjà, là, il y a des pics. Est-ce qu'il y aura un boss d'après vous Peut-être qu'il faudrait pas que j'utilise tout. Tout le temps, euh, mon arme. Terrain difficile. Vous tomberez parfois sur des fosses que vos singes ne pourront pas franchir. Essayez de construire un pont par-dessus à l'aide de poteaux multi-usages et sol en bois. Ok. Ok. C'est pas grave, hein, pas il passe pas. Hein. Il est trop agressif de toute façon. Moi, ouais, il y en a eu trois euh, qui sont placés. un qui a, qui a, qui a appelé euh, un dictateur de 1940 en disant euh, Viva elle dictateur quoi euh, un qui euh, euh, qui se fait jarter très rapidement mais qui n'a pas été et ça c'est un... oh putain ça, ça bug ou c'est moi ah c'est parce qu'il y avait des trucs qui se passaient euh, qui n'a pas été euh, et ça c'est un sujet que euh, je pense que c'est nécessaire à avoir euh, aussi pour vous euh, qui n'a pas été euh, bloqué par... Euh... Alors, bot, ou Nightbot. Euh, alors, je sais pas, Nightbot. Je, je, je, je, crois, je crois, pas qu'il l'est. Euh, nightbot. Euh... Donc, en, en fait, on peut élire la maison dans le, dans le. Ah, j'ai fait. Ah, voilà. Euh, dans le, on peut. Je crois qu'on peut faire une maison dans le, dans le. Dans le... Comment s'appelle? dans le donjon, et en fait -Wi Wizbot, alors, euh, euh, oui c'était Wizbot, oui. Wizbot n'a pas bloqué euh, le, euh, le Viva euh, Dictator je sais pas quoi là, ah mais bon on peut faire la maison ici, c'est bien ça euh, et, euh, et ça c'est super étrange et Twitch non plus c'est ça en fait, qui m'a plus ou moins traumatisé déjà euh, et ensuite il euh, y a eu, donc euh, j'aime pas les pigmentations là. J'aime pas la mélanine. Super. Et il y en a eu un troisième qui a, lui, essayé d'avoir une discussion, sauf que la discussion était sur euh, les sujets que lui n'avait pas euh, réfléchi, pensé, euh, compris, écouté, euh, ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait euh, je les banne temporairement pour qu'ils puissent justement écouter et euh, nous ramener des informations sur ce qu'ils disaient euh, et après il est revenu à la charge en mode euh, en mode euh, c'est la même double, quoi et, euh, et c'était pas très intéressant pour vous dire pour vous dire parce qu'il est revenu à la charge sans même ramener quoi que ce soit à discuter, euh, et euh, toujours en, en insultant ou en interdisant le discours que, euh, qui était amené, qui était juste de la, de la transmission en fait d'informations. Donc je veux bien, hein, mais euh, c'est dommage. Donc moi je l'ai laissé parler, euh, je l'ai laissé parler un peu. Euh, ensuite euh, je l'ai banni temporairement pour qu'il aille nous dire, ramener euh, ce qu'il avait à, à dire et à montrer et euh, euh, bon bah on va faire quelque chose euh, si tu veux ici, ici il y a un feu c'est où le feu alors on va ici il y a des ressources voilà. euh, <rire> il y a personne hein mais ok mais voilà. hop faut qu'on trouve du bois donc faut faut qu'on aille chercher du bois j'imagine et euh... du coup on peut regarder la map il y a une map quoi. Euh... ah oui on va prendre la chapka voilà. tu as un roi, Nicéphore maintenant. Non, quoi que non, la royauté, c'est pas cool. Voilà. Alors, du coup, la map elle est comment euh, Maintenant, c'est Nicéphore aristocrate. Hein. Comme un aristocrate, euh, comme dirait la chanson. Mais en fait, euh, c'est bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire, ici. Oui, et bah alors du coup t'étais pas là au début mais euh, en fait j'ai amené euh, pour la deuxième fois de, du stream euh, du dimanche tout le monde à se barrer d'ici euh, très simplement cassez-vous allez voir euh, Nathalie Hopcrot euh, euh, je sais pas si elle est toujours en live euh, qui font euh, Stud Live et euh, et qui ont, ont euh, du coup besoin de euh, dons actuellement pour finir euh, à 100 000 ce qui est peu euh, comparé au Spidon, mais euh, bien déjà. Donc ah On a trouvé enfin des, des trucs qui nous permettraient de faire quelque chose. Ah Non Non Ça a l'air un peu fantomatique J'ai pas trop envie que tu y ailles C'est comme ça qu'on ouvre les coffres, hein, ici. Je vous ai pas dit, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est quoi C'est un maillet quoi Robuste C'est le deuxième, non Je crois que j'en ai déjà un. Ça, c'est un maillet robuste, ça. Oui. Bah, à tout à l'heure. Quand on aura cassé le maillet euh, pété. Euh, ça va, sinon ça se passe bien en haut, euh, Nicephore aristocrate. Ah. Ah, bonjour Ah il y a un deuxième singe, on va pouvoir sauver un deuxième singe, c'est bien déjà. fort, euh, fais ton travail, hein. c'est toi le travail. Le travail de, de tuer des, des zombies. Ah, il a trouvé de l'or. Vite fait, le, ça se passe bien. <rire> bah oui, ça, on va peut-être libérer lui. Ah, ça se passe tranquille. Oulala, là là euh, Ils font mal en fait On va manger le bêchis kebab. Attends deux minutes. Mais ici, regardez bien. Nicephore, nice avec sa batte en métal, euh, est très efficace. Il, il, il faut le savoir. Euh, voilà. Je vais libérer le deuxième, comme ça, ça va être fait. Bon. Mais ouais on va Alors non, t'as pas besoin de modifier. Toi, tu seras le original. T'inquiète. Tape-le. Avec les points. T'as besoin de quelque chose. Tu veux que je te donne le maillet Mais c'est fort. On a besoin de toi là. Voilà. Occupe-le. Voilà, ah, c'est bon. Euh, bah écoute. Euh, tu vas porter ça, euh, nouveau euh, nouvel arrivant. Oh, purée, la, la caméra, s'il vous plaît. Je peux donner Voilà. Merci très gentil on va prendre le lingot d'or je ne sais pas à quoi ça sert bon on, alors du coup il faut trouver un prénom ah on peut on peut, on peut trouver une russe ah trop bien mais du coup là on commence à avoir quelque chose de bien ah là là gourdin légendaire pioche légendaire mais du coup on peut faire on peut faire ici épée de glace alors moi je veux bien une épée hein. j'aime bien les épées Quoique la lance de feu, si ça fout le feu, ça peut être pas mal aussi. Épée légendaire de feu. Mmh. Alors, euh, vous êtes motivé pourquoi Dans le chat. Ouais, t'as as marqué que j'utilisais bien euh, la lance, quoi. C'est-à-dire que si tu la lances, après, tu, tu foires. Ah C'est la bucket Qu'est-ce qui se passe Ah non, mais je n'ai pas les composants, monsieur. Ah, faut que je revienne pour les composants. Bon, on, on part, hein. On n'a pas les composants. <rire> euh, on va peut-être abandonner celui-là, le marteau fragile. On va prendre le maillet dur. Donc là, il y a un moyen de traverser en haut, j'imagine. Faut qu'on trouve un nom euh, pour notre nouveau, euh, nouveau singe. Je sais pas si vous avez un nom comme Nicéphore, un truc euh, funky comme ça. Alors Nicéphore c'est en référence à Nips. Donc peut-être qu'on pourrait continuer euh, dans les euh, dans les photographes. Alors par exemple, euh, comment s'appelait la photographe qu'on a vue cette semaine dans Chronique euh, Chronologie des femmes artistes euh... On peut faire à manger ici. C'est pas mal, ça. On va faire à manger ici. Ah, mais j'ai pas assez. Non, mais on peut trouver quelqu'un d'autre aussi. Hein. On n'est pas obligé de chercher du côté des, des noms de d'artistes, de... hein, spécifiquement. Euh... ranger le l'ango dedans non les bears on en a besoin on sait jamais hein. d'accord les planches on s'en fout par contre euh, du coup tu peux me donner euh, voilà ça on va le lâcher ici je, je, vais, je vais vous demander de faire un... On va faire un, va faire un, un vote après, hein, je pense. Hein, si vous voulez être motivé à... Je vois que vous vous battez pour un prénom. <rire> Mais là, il est, est Vanilla. On va pas l'appeler Vanilla non plus. C'est quoi, Eranos C'est parce qu'il était avec des os c'est parce qu'il va taper des rhinocérences Allez, on fait dodo. Ah, des noms de singes Mais non, mais... Euh, Enos ah. Sinon on peut... Euh, sinon on l'appelle... Euh... Connu pour être le premier primate non à avoir réalisé un vol orbital autour de la. Non, mais je, je, je, ça, me, ça me rend triste la vie des, des, des singes qui, qui vont euh, expérimenter pour les humains. Le pauvre bon Dieu, ouais. Moi j'aimerais bien qu'ils vivent leur propre vie, sauf que le problème c'est qu'il y en a un qui est hyper agressif, la fort. Trop agressif. Et, euh, et maintenant, on en a un deuxième. Mais c'est bien, hein Mais le problème, c'est... Euh, c'est moi bon, où ça rame, là Qu'est-ce qui se passe Il y a quoi, en fond, là qui, qui permet de ramer ce truc, là C'est le gestionnaire de, st de, de stream de Twitch Casse-toi. Je, je, je, vais, je vais tout fermer, hein voilà, Au revoir. On est un, un navigateur stream, ici. Ah oui, je vois qu'il y a Streamlabs, là, merci. Hein. C'est bon C'est bon, on est bien, là J'ai l'impression qu'il est en train de, de récupérer la mise à jour. Hein, puis, alors que je lui ai dit, nique sa mère hein, pour la mise à jour de Windows. Qu'est-ce qu'il me veut Arrache ta gueule Moi, je dirais, tu vois, genre, dans, le, dans les rapports de noms. Non, mais moi, j'ai des noms, tu vois. C est, c est... Là, par exemple, il fort je l'ai claqué parce que sinon, je l'utiliserais jamais dans la vraie vie. Mais j'aurais adoré l'utiliser dans la vraie vie, en vrai euh... Mais, euh... mais je, je comprends. Je comprends que, voilà. Euh... Je tu vois, pareil, le deuxième, je pourrais l'appeler Rastapopoulos le deuxième. Mais euh, si vous avez un nom plus fun... Non, mais t'inquiète. On est en train de discuter euh, de, de la suite des de, de, de problèmes de, mod de modération. Et justement sur les mots euh, à bannir. Et on a un problème de frame, je sais pas pourquoi. Là. Ah, mais on est là, en fait. Ok. C'était pas un camp, alors, du coup. Ah, il y a un deuxième donjon, ici. Ah, il y a le... A... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça rame là Excusez-moi, il y a Windows qui commence à me casser cool. Tu vois, Rastopopoulos. Ouais, c'est bien. C'est bien comme nom de singe. En plus, tu peux la... Tu vois C'est bien Rastopopoulos. Tu... tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre en plus. Après, si vous êtes d'accord sur Rastapopoulos, on appelle Rastopopoulos. Au moins, hein. enfin, c'est fait. Hein. Comme ça, je l'utilise pas dans la vraie vie pour d'autres choses. Ah oui, il y a tout l'ordinateur hein, qui a décidé de se mettre en, en branle-bas de combat. C'est sympa, hein, les mecs. Je ferme des fenêtres. Oh, purée. Pourquoi il me propose une Windows Update Il, il m'a proposé hier hein, le, la mise à jour. Il me dit que je suis, pas, je suis à jour. Et après, il me recommence à, à, à me casser les couilles à me casser les... Voilà. Je vous dirai pas le... ce que j'ai entre les jambes. Pour me dire, en plus, nique sa mère, euh, nique son père, euh, c'est à jour. Mais va mourir, en fait. Voilà. Voilà. Suspend. Exactement. C'est bon C'était ça Ça a l'air de fonctionner ou pas Ça bouge Ouais, même le lapin, il est deux de temps, cela. Pourquoi il est en boucle, le lapin Ah oui, c'est rentrer chez eux. On l'appelle Rastapoulos C'est parti. Alors, euh, rassembler les singes, ça c'est bon. Euh, il s'appelle Newton actuellement. Bon, donc Du coup, je vois, on aurait pu l'appeler... Euh, comment il s'appelle Tesla Mais non. On va l'appeler... Euh, alors déjà, on va choisir la couleur. Donc nous, on a des, on a des, des animaux très spécifiques. Euh, ils sont très visuellement euh, différents. Donc on va prendre un... Voilà. voilà, un petit vert Alors ça c'est vert caca Ça c'est un peu vert, oui, voilà On va prendre vert, euh, tu peux te confondre dans les, dans les trucs, et tu vas avoir un petit chapeau Mais du coup, euh, tu sais toi qui vas devenir un aristoc Aristocrate, non Toi tu vas devenir L'officiel Voilà Mais Non Je le prends, c'est pas ça que je voulais faire tout le temps, on va lui donner le officiellement. Tu es euh, tu es Rastapopoulos, ok, mais oh, je sais plus comment on fait. Comment qu'on change ton nom? Faut que je choisisse à la souris. Oui voilà. Tu t'appelles Rastapopoulos, mais qu'est-ce que ça bug là? Mais Qu'est-ce qui se passe? Ratar Bon, je crois qu'on va faire une pause, ça fait deux heures, de toute façon. On va faire une pause pour que j'aille faire du café. Je pense qu'on va s'arrêter avant, hein, parce qu'il y a le JDR, de toute façon. J'aimerais bien faire Goose un peu. Mais non Mais... Excuse-moi, là euh... Casse la tête avec son nom, là Je peux écrire ou pas C'est bon Non mais en fait tu veux vraiment pas que je que j'écrive Là je clique et là ça, là, ça clique plus Voilà oh, attendez mais... Mais là... On peut pas écrire plus Mais qu'est-ce qui se passe Oh c'est à cause de c'est cause de la manette ça. La manette elle est elle est chiante mais... mais il crève la bouche ouverte la manette là Streamlabs qui bug, j'ai l'impression euh, il fait il fait temps. Non mais là en fait il y a aussi le, le problème de la de la manette qui force à, à droite parce que j'ai une, une manette qui vote à droite. Hein, je précise. Ah on, on peut pas. Rastapopou. On va on va l'appeler Raskarkapak. Hein. Comment il s'appelle c'est ça Raskarkapak. Bon on va le, on va pas l'appeler. Tu vas t'appeler R voilà, il y a R. <rire> R. Oh Qu'est-ce qui se passe avec euh, ce truc Voilà, c'est bon. R. Viens R. <rire> On va aller voir le deuxième donjon. Ah mais j'ai plus de vie Attendez, euh, personne ne me dit. Est-ce qu'il y a de la bouffe là Je crois pas. Si, il ça. On va prendre ça. Faisons-la manger. Ouais on va faire une pause histoire que de laisser un peu souffler mon ordinateur tranquillement. On va enlever le jeu, on va faire une petite pause sonore et après on va essayer de jouer un petit peu à, à goose de la mort qui tue. L'antifa goose. En même temps j'ai fait que je vais, je vais pas survivre avec ça en fait, je suis en train de penser. Ah non. Bon allez, on va chercher de la mer qui un exactement Untitled Ghost. Je voulais le faire. En fait, j'ai Vandal aussi, le jeu d'Arte. On pourrait jouer aussi à, à faire du graffiti comme normalement c'est une fois toutes les semaines. Eh, c'est... Bah on fait le début si tu veux, t'es pas obligé de regarder la suite. Non. Tu sais, c'est comme euh, euh, au, bra au Bradin. <rire> si tu veux avoir euh, le, les coulisses, Nibbler a commencé à jouer au Bradin en même temps que toi. Parce qu'elle a trouvé que c'était intéressant comme jeu. Et elle a pas fini du coup. Je sais pas si elle compte le finir. Faut de la corde ok bah écoute on va tramer de la corde hein. on va prendre la longue vue et on aura fait ça euh, pour les deux premières heures de euh... voilà. comme ça au moins c'est fait on aura fait un deuxième corps de base euh, manger un peu et échanger euh... et échanger avec le, le... fait un donjon hein. trouver un deuxième singe et il y a beaucoup de choses qu'on a fait au final et euh, échanger euh, trois cordes euh, contre une longue vue. Je trouve que c'est pas du tout... Euh... Voilà, C'est pas du tout la même chose. Ah mais il a, une, euh... il a un surf Moi je veux un surf, wesh Donne-moi une penche de surf Qu'est-ce que tu... Tiens, tu veux Je te donne. Je l'ai, moi Je te donne, hein Le vrai cadeau des dieux, l'essence même de l'utilité. Mais je, je, je veux bien prendre. Je te donne. Bah, du coup, je te donne. Hein. Comment qu'on donne Comment qu'on donne J'en ai bien trois. Oui, j'en ai trois en plus. Je vais faire un caf après ça. Je sauvegarde. Faire un caf. Déplacer. Ah, faut déplacer. Ok. Tout déplacer. Remettre. Remettre. Remettre. Récupération de la récompense. Votre récompense a été mise en sécurité dans la boîte de récompense attachée au ballon du mystérieux étranger. Rejoignez-le pour récupérer. Tellement de choses qui s'est ouvertes. On peut acheter une épée en métal pour 240. Et je suis blindé. Et on peut faire. Potentiellement, on pourrait faire... Je vais peut-être acheter ça. Deux fois. À ta frise. Ouais, je te disais que oui, bah, on va jouer. On, si tu veux, tu te fais pas spoil, tu peux partir. Donc, je vais acheter ça et on va faire le. On va, on va, on va tenter la, la, la prochaine fois de faire le. la suite du, euh, de, de, de la lance de feu voulue. Curiosité oculaire. Sélectionnez la longue vue puis maintenez. Ok. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Et après, on va sauvegarder. On va manger aussi un petit peu. Alors, du coup, on se met ici, j'appuie longtemps, et je peux regarder. Genre... Waouh Et ça... Waouh wow. ça, Je kiffe Je n'ai rien pu voir, pourquoi Tu n'as rien pu voir, comment ça Ah, bonjour le gobelin J'ouvre des trucs hein, dans, mon... dans ma carte. Hein. Quelque chose fait obstacle qui fait obstacle ah mais il y a une île Il y a un arbre c'est peut-être ça là qui fait obstacle <rire> à vrai dire je comptais pas m'enfuir euh attends je vais te je vais donner un truc à mon deuxième singe si ça te dérange pas voilà Hop. tapez vous entre vous quoi, cette île Je jamais vu. Ouais, donne tout, air Grave. Je lui... En plus, le pire, c'est que je lui ai donné les... la lance. Hein. Aïe, aïe, aïe. R se rebelle. Il y a R, il y a R. Il hein. je... <rire> y a R. <air. rire> bon, allez. Dernière euh, longue vue, on sauvegarde. Moi, je voulais juste voir en haut ce qu'il y a par là. Il là. Ah, y a une petite île. Oh, au final, euh, ça, ça tente un peu. hein. Oh On peut pêcher, ça Les singes Allez, pêcher. Pêcher le gros poisson Je vais le miner, moi <rire> Il y a des choses qui se passent Il y a des choses qui se passent Attends, attends, attends On va le pêcher Et voilà. Et voilà. On a de la super belle viande. De la viande de poiscaille. Oh, il y a des filets. Attends, faut qu'on abandonne. Ah non, mais on a besoin de ça. On a besoin de ça On n'a pas besoin de ça, par contre. Voilà, on va prendre du filet. Les morceaux de viande, on s'en fiche. Ah, et bien, On va, On va aller dormir. Ah, c'est vrai qu'il y, des... y a des myrtilles. Ça serait pas mal aussi d'en manger. Je crois que on peut, on peut, on peut finir ici hein. c'était pas mal je sais pas ce que vous en pensez il y a des choses qui se sont déroulées euh, sous nos yeux qui étaient incroyables <rire> et, on, et on va essayer de jouer à Unta Ghost pour voir ce que ça donne on peut reposer l'ordinateur euh, me reposer moi au niveau des yeux parce que euh, vous vous doutez que euh, on va peut-être ranger des trucs aussi hop on va ranger notre bouffe le faux filet ça les os ont un peu besoin euh, on va essayer de faire manger voilà ajouter voilà utiliser le maillet voilà faire un peu de un peu de kebab et euh, je vais vous laisser euh, quelques secondes en pause pour que j'aille faire le caf et donc, boire du caf. Pendant que je laisse. Euh... Voilà. On va faire dodo. Sauvegarder. Et finalement, le jeu est peut-être bien tout seul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il avait pas mal. Il y a quelqu'un qui me tape là Et Pourquoi vous vous dépouillez Il y a quoi là Ah, c'est les gobelins. Je peux me réveiller. Et après, on va jouer vite tough. Qu'est-ce qu'il a, lui Pourquoi il est agressif, lui Je dormais Tiens, je te mine ta tête. Voilà. On peut pas faire... C'est pas possible, ça. Non Hop. Pourquoi il a changé euh, mon pantalon Il est pas violet J'avais un pantalon jean. J'avais un jean. Bon. Voilà, donc c'était euh, The Survivalist. On revient tout à l'heure. Euh, en micro-pause, je vais vous montrer le... Pour... Mais pourquoi vous m'agressez tout le temps je... On quitte On quitte On quitte. <rire> Au revoir. Ne m'agressez pas, j'ai rien fait. Je vais vous montrer cette belle pose. Cette magnifique pose. Euh, digne de...